Donc je vais vous parler de l'agroforesterie intraparcellaire que j'aborde en fait pour questionner euh, le rôle et la place du paysage euh, chez les habitants et en l'occurrence ce sont les agriculteurs et, euh, et les agriculteurs euh, et leur travail est intéressant d'un point de vue euh, du paysage parce qu'ils ont la gestion d'une grande portion de, de territoire et c'est un territoire qui est aussi vu, partagé, euh, soumis au regard et à des pratiques d'autres personnes et, Pourtant, c'est une gestion individuelle et souvent des périmètres de propriété privée, etc. Et puis, euh, l'agroforesterie, c'est un changement de pratique euh, important et qui impacte le paysage dans ses différentes dimensions, euh, autant euh, au niveau des représentations, du sens qu'on lui donne, ce que ça représente, et autant euh, au niveau de la physionomie, euh, au niveau des, des composantes euh, paysagères. Donc, cette notion de paysage est, est assez polysémique et euh, désigne des choses différentes selon les disciplines, euh, les institutions, les métiers. Euh, et je m'appuie sur euh, la synthèse que fait euh, Jean-Marc Best dans, dans Le goût euh, du paysage, Le goût du monde, euh, exercice de paysage. Euh, et j'essaie, euh, pour en fait euh, définir l'approche paysagère que je mets en thèse, que je mets en. en que je mets au travail pour, pour ma thèse. Euh, donc il y a une approche transversale où je vais autant euh, regarder des, les horizons esthétiques euh, de la démarche agroforestière, les horizons, euh, l'expérience sensible des lieux, les affects liés à ces paysages, euh, euh, tout ce qui relève aussi de la signification, les valeurs, euh, la, euh, les identités qui se rapportent à ces paysages et aussi les réalités matérielles euh, euh, du système euh, agroforestier. Et donc c'est un ensemble euh, c'est donc ce que Jean-Marie Bess appelle euh, tissu relationnel quel le paysage que j'essaye de cerner euh, dans l'approche de l'agriculteur. Et souvent euh, c'est lorsqu'arrive la parcelle agroforestière, agroforestière il y a tout un une démarche avec, un projet de vie ou un projet d'installation, et donc c'est très, très lié à d'autres, à, à, à ces ensembles de dimensions en fait. Donc mon, mon hypothèse c'est qu'il y a un lien entre la volonté de l'agriculteur de faire de la l'agroforesterie et ce que ça impacte au niveau du paysage, et donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se joue d'un point de vue paysager, euh, où est le paysage dans, dans cette démarche. Euh, donc euh, déjà en regardant qui sont ces agriculteurs, s'intéressant à leur trajectoire de vie, pour savoir où est-ce qu'ils puissent leur référence, euh, comprendre, euh, comprendre euh, quelles sont les euh, raisons paysagères euh, qui les traversent au moment où ils font tous ces choix, euh, et, et comprendre pourquoi, quelles sont leurs motivations. Donc, pour ce faire, au niveau de ma méthodologie, j'ai une approche empirique et petit à petit j'ai élaboré euh, au cours des, des terrains et de réflexions ma méthodologie, qui est principalement compréhensive et qualitative. C'est une visite conversationnelle euh, sur la ferme, euh, donc avec l'agriculteur, où je fais enfin, aussi des relevés iconographiques, donc plusieurs types d'images. Donc l'entretien conversationnel, là je récolte les trajectoires de vie, les paroles, les explications, les descriptions paysagères en rapport à, à, au projet. Et ensuite au niveau euh, iconographique, euh, j'ai euh, donc il y a mes observations à moi peut-être plus en posture de paysagiste. Euh, et ensuite des revues photos des revues de dessin et aussi des documents que l'agriculteur a peut-être... Euh, eu sous la main ou mis en place pour euh, élaborer son projet ou qu'il ait eu des structures d'accompagnement, euh, que ce soit des plans, euh, des images, de référence Et j'analyse aussi par ailleurs les supports de communication euh, et, les, et les mesures d'accompagnement euh, pour voir comment est-ce qu'elles abordent le paysage, qu'est-ce qu'elles impactent sur, le, sur la définition euh, des parcelles à la mon terrain, c'est principalement la Haute-Garonne, donc il y a une petite vingtaine d'agriculteurs euh, qui se regroupent quasiment tous dans une dynamique à moins de 10 ans, qui est liée aussi à l'activation de la mesure euh, sur le territoire et l'accompagnement par les structures euh, localement en place. Euh, c'est des fermes situées euh, sur à peu près l'ensemble du département, excepté les zones de montagne, euh, de haute montagne et euh, c'est une diversité d'exploitation il y a autant des céréaliers, des éleveurs maraîchers, un viticulteur euh, et alors euh, chaque projet est assez différent euh, dans sa mise en place dans, son, dans ses motivations mais il y a quand même comme point commun au niveau des profils d'agriculteurs euh, énormément d'agriculteurs en bio euh, des reconversions et des doubles actifs et, et donc oui souvent un c'est pris dans un projet d'installation plus globale. donc je propose qu'on passe à travers le projet d'Arnaud pour voir un peu comment j'ai euh, puisqu'entre ces paroles que je récoltais et, euh, et ces documents euh, comment est-ce que j'ai compris les choses et organisé euh, tout ça en fait j'ai choisi ici euh, parce qu'il y avait de la a été un facteur Ça lié au fait que j'étais berger. Et, et du coup, de cette manière, j'ai voulu amener les Pyrénées ici. Et puis je suis en face, on est en face, des Pyrénées. Je suis lié au pays, attaché au pays. Puis on a besoin d'aller Donc vous entendiez à peu près. Mmh. Euh, cet agriculteur, donc, euh, il fait du fromage avec des brunes des Alpes, dans le volvestre, il a une quarantaine... Euh, d'hectares donc 15 de bois donc une SAU de, de 25 hectares euh, et là donc il nous parle euh, de son choix euh, d'installation qui s'est fait il y a une bonne dizaine d'années et ce qui lui a plu sur, sur son ce qui va être le paysage matrice euh, de, dans, dans sa réflexion. Après hein, là il nous parle plus, euh, plus précisément de, de ce que lui apportent les plantations. À améliorer la qualité du... c'est quand même qu'il y a un travail technique et un travail physique, c'est aussi un métier de contemplation. Et pour moi, c la contemplation est la partie du métier du paysan. De s'arrêter, de regarder un paysage, ça fait partie du métier, et c'est ce qui nous m'a Donc le, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une ligne ici, non qui a été plantée en 2014, et deux autres lignes ici. Euh, donc là, on entend bien qu'il y a des motivations paysagères dites, affirmées, de euh, son cadre de vie, et de rapporter euh, là où il s'est installé, une expérience paysagère, euh, des traits de paysage qu'il a connus, et dont il est particulièrement attaché, puisqu'on a ces Pyrénées qui reviennent euh, à différents niveaux euh, du discours, aussi, donc euh, beaucoup de références à des images qu'il avait en tête, donc ensuite que j'ai euh, récoltées pour partie. Euh, et donc là, je me suis posé la question comment mettre, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce processus et euh, comment le mettre en forme Et donc je suis arrivée, euh, en tout cas pour, euh, pour cet agriculteur, à euh, quatre strates. J'appelle ça des strates paysagères. Donc c'est des composants du projet agroforestier, c'est des ingrédients paysagers. Donc il y a le, le paysage de référence qui est fort ici dans le cas d'Arnaud, qui sont les Pyrénées. Donc ça va être un guide ça va être euh, qui, va, qui va alimenter euh, son projet, c'est-à-dire avant de le faire, euh, lorsqu'il plante et même après lorsqu'il le raconte et qu'il le suit. Donc c'est emprunté à l'enfance, c'est des expériences fortes ou bien c'est un modèle qui fait sens pour quelqu'un, ça peut partir de manière théorique d'un livre. Euh, donc, ce paysage guide de référence il va être repensé par rapport au paysage d'accueil, donc là où l'agriculture se situe, que ce soit un lieu choisi ou hérité quand c'est des reprises familiales. Euh, et donc, cette, ce paysage d'accueil va ajuster euh, comme une matrice un peu ce qui est projeté, euh, sachant que le, le paysage projeté voilà, il, il tient compte de, de ces deux paysages. Et on a, Parfois, il y a des, des agriculteurs pensent à de nouvelles plantations ou alors à, à d'autres façons de, de faire euh, lorsqu'ils sont aussi euh, à vivre euh, les plantations lorsqu'elles sont là et ça réalimente des, des projections de paysage. Donc, plus précisément dans le, le cas d'Arnaud, qui nous dit euh, « Ces moments où j'ai vécu berger, c'est des moments extraordinaires, c'est des images, c'est aussi des postures qu'on adapte. » Dans les Pyrénées, les paysans sont plus libres parce qu'ils sont plus autonomes. Et donc, euh, il m'a confié cette image, qui est issue de son, son album euh, personnel, où il est debout donc, dans la pente, euh, dans les Pyrénées, avec la posture, avec le bâton de berger. Euh, donc, il nous dit qu'il choisit son d'installation parce qu'il y a de la pente. Il a visité d'autres euh, terres à créer où c'était plat. Et ça l'avait moins, moins convaincu. Euh, donc, il a une... une il y a une dimension affective, et il y a une dimension aussi politique, il plante à la main, il parle du monde paysan, de l'autonomie, il dit qu'il plante à la main par désir d'autonomie. Donc on retrouve comme une filiation paysagère dans ces différentes dimensions, depuis les Pyrénées jusqu'à ce projet agroforestier. Et euh, aussi, si on, a une autre, euh, si on dézoome un peu de la parcelle, euh, on voit qu'il a une réflexion considérant ça, il y a une, une approche de sa ferme comme un organisme, c'est ce qu'il nous dit en haut. Avec une ceinture boisée, il trouve trop brutal de passer de la ceinture boisée à des prairies, à des espaces ouverts. Euh, il va euh, choisir la répartition des lignes par rapport à ça, par des lignes intermédiaires, et créer des transitions. Donc ça, on est très interne au discours d'Arnaud, à sa vision des choses, et à la façon dont il le raconte plusieurs années après l'avoir fait. Euh, il y a aussi des influences extérieures que je prends en compte, euh, qui sont euh, euh, le, les structures d'accompagnement, donc là, en l'occurrence, c'était Arbre et Paysage d'Otan, euh, et après, les dispositifs de subvention. Donc euh, là, c'était une proposition euh, d'Arbre et Paysage, donc là, c'est la parcelle où il a effectivement planté. Donc il y, en avait, il y avait plus de lignes, plus de, plus de surface, donc la parcelle obtenue. Et une autre référence dont je n'ai pas parlé, mais qu'a aussi l'agriculteur d'un paysage plus irrégulier. Et on voit qu'il a tendu à se rapprocher aussi de, des référents qui lui parlent à lui. Euh, mais pour le coup, c'est un projet. Euh, où il n'y a pas eu, c'était avant que la, la mesure européenne soit activée au niveau du, de la région, donc euh, il n'y avait pas de financement, donc il n'y avait, avait pas de, de contraintes, entre guillemets, et il a fait aussi avec ses moyens, donc il a moins planté, voilà. Donc il y a eu un, un réajustement à ce, ce niveau-là, et donc c'est quelque chose que je regarde et que je vais euh, dessiner, et enfin, puisque chaque subvention en fait détermine plus ou moins avec les choix de l'agriculteur, et de l'accompagnement, et des questions de sol, etc. Mais détermine euh, comme des motifs paysagers. Par exemple, la mesure, euh, donc a été revue là en 2014, c'est la mesure 821, la mesure européenne. Euh, le retour des associations de terrain, ça a été... Euh, les agriculteurs aimeraient avoir des fruitiers greffés. Euh, 5% de fruitiers ont été... Euh, ont été accordés et les associations, euh, quand l'agriculteur en demande, vont proposer de les avoir par exemple en bout de ligne. Donc on va comme ça, peut-être, si ça se développe, avoir des parcelles avec un fruitier en bout de ligne. Il y a aussi la densité qui est encadrée, même si elle peut varier et que c'est nuancé euh, du point de vue des régions. Il y a aussi un panel d'essence. Il y a souvent euh, une, la proposition de composer des, des bouquets d'arbres, d'avoir plusieurs essences à la suite, puis une autre, successivement, d'avoir des séquences. Donc ça aussi ça va créer quelque chose de particulier. J'aimerais bien pousser ça, comme puisque là on a des parcelles jeunes, et peut-être les soumettre à l'agriculteur et voir est-ce que c'est est -ce est, est la vision qu'il a, euh, sachant que certains euh, évoquent la vision, assez facilement la vision qu'ils ont. Des fois c'est une vision idéale, mais qui parle d'Éden, euh, qui ont des références euh, plus tropicales aussi. Euh. Donc ça c'est en cours, et par exemple ici, on a, là on a quelqu'un, on ne voit pas grand chose mais c'est euh, un agriculteur retraité, il plante sur toute, euh, toute sa SAU, donc en trois phases, euh, sur les trois parcelles, euh, de la même façon avec la mesure européenne. Donc est-ce qu'on n'a pas aussi un modèle paysager qui va être assez lié à cette, à cette mesure européenne Et puis euh, ici c'est un, un projet assez différent, là, on n'est pas sur, sous la mesure européenne, il euh, y a eu d'autres fonds de subvention et c'est une agricultrice qui développe tout un, tout un univers, tout un imaginaire autour de son projet de basse cour à conjoint forestière. Euh, deux hectares qu euh, qui prennent place dans l'exploitation de son conjoint qui est un céréalier, qui rapproche les, les 200 hectares, euh, et donc elle, euh, elle met en place un des éléments de communication, explicatifs, là c'est le plan de plantation, avec la légende, les mélanges des sens, il y a tout un herbatime tout un aussi euh, au, niveau, euh, au niveau du nom, ça s'appelle le bois gourmand, donc il y a tout un, tout un imaginaire. Donc ça moi ça m'intéresse au niveau des strates paysagères parce que là elle, elle raconte un paysage au, au client enfin à la personne extérieure ou à ses proches. Euh, donc un, comme un paysage donné à voir et il y a à la fois euh, à regarder ben, comment est-ce qu'il est perçu ce paysage par les personnes qui sont extérieures au projet et pour l'instant avec des jeunes plantations on a euh, les, les gens qui viennent acheter les œufs, ils, euh, ils voient plutôt les gaines voilà. maintenant les arbres sortent plus mais... donc euh, c'est donc intéressant aussi de voir euh, le pas de temps qui est nécessaire au au paysage et au décalage sur un même site en fait qu'il peut y avoir entre des personnes qui n'ont pas la même implication dans le projet. Et on finira avec cet agriculteur qui a planté il y a plus de 20 ans. Et qui Son idée, c'était de vivre sous les arbres comme il l'avait vu à l'étranger. et, euh, et C'est arrivé. Donc, euh, voilà. Merci. Merci. Merci.